Ça, c'est ce que j'aime. <rire> waouh Effectivement, ça fait waouh. Encore Attends Jean-Michel, regarde-moi ça, c'est tout petit, ça rentre dans un rack, c'est génial Démarrage du téléguidage. Je passe en hyperexponentiel. Nous sommes en approche. Argon 8 à Spatioport. Je cherche à rentrer dans la boîte. Argon 8 à Spatioport. La boîte est-elle ouverte C'est pas tout ça, on a une vidéo à faire quand même, là Oh Atterrissage dans la boîte dans 10, 9, 8... un peu quand même. Je suis devant l'Argon 8M. L'Argon 8M, c'est la version rack de l'Argon 8, dont on a déjà fait une superbe vidéo. C'est par là alors, évidemment, c'est une machine que vous allez utiliser en complément d'un studio un petit peu plus achalandé. Ce qui est bien, c'est que ça prend pas beaucoup de place, vraiment. On retrouve quasiment l'ensemble des boutons de l'interface de l'Argon 8 d'origine. Évidemment, on n'a pas de clavier, c'est pour ça que j'ai branché un clavier via MIDI. On bénéficie quand même avec cet Argon 8M, de toutes les fonctionnalités de l'Argon 8 classique et on va pouvoir connecter via USB directement sur une application j'ai connecté ici la modal app sur laquelle on va retrouver tous les réglages qui seront accessibles directement sur l'iPad alors évidemment on a beaucoup de presets avec cette machine il y a 5 banques de 100 presets et au delà des presets ce qui est vraiment très intéressant dans cette machine c'est de vraiment rentrer dedans et puis d'essayer de fabriquer ses propres sons. C'est là qu'on a vraiment un potentiel de design sonore qui est vraiment énorme. Voilà, voilà Ça, c'est ce que j'aime. Ça... ça fait des sons bizarres. Hein. Le Wow Pad Wow Effectivement, ça fait waouh Chicago Chord. Moi, parmi les fonctionnalités qui me plaisent beaucoup dans cette machine, c'est le mode unison, le fait qu'on a des tables d'ondes avec deux oscillateurs, qui sont des oscillateurs multiples en réalité. Je vais pouvoir initialiser un son. Je peux même passer par l'application pour le faire si j'ai envie. J'appuie sur Init. Et là, vous voyez, Patch Initialize. Donc ça me met directement sur la banque d'onde numéro 1, qui est une forme d'onde sinusoïdale, que je peux transformer en dents de scie, en triangle. Et puis je peux la spreader, comme on appelle ça en langage modal. Je peux la euh, l'étaler sur euh, la stéréo. Puis après ça fait des accords. Des cartes, des, des quintes, des octaves. Et puis d'autres modes. Ça c'est la première banque de table d'onde. Si j'appuie sur Shift ici, je peux aller choisir d'autres banques. Là. Une fois que je suis dans la banque que j'ai choisie, par exemple la 2, je sors du mode Shift. Et puis là je peux naviguer dans la table d'onde de cette manière, en tournant le bouton. Voilà, et puis vous avez plein de tables d'ondes différentes. Donc si je rappuie sur « shift », je peux aller naviguer dans les tables d'ondes. Vous voyez, il y a une banque de… Rétro, mat, formant, terrain, pix. C'est sympa parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez des sonorités différentes. Ça, vous pouvez le moduler hein. par exemple si je veux le moduler avec euh, je sais pas moi le lfo par exemple le lfo 1 j'appuie sur le lfo je passe dans un mode d'assignation et puis j'ai plus qu'à tourner ce bouton et puis ça va correspondre en fait à euh, la quantité de modulation que je veux voilà ça module c'est extrêmement simple à moduler et là vous voyez je me suis même pas servi de l'application iPad mais j'aurais pu hein, parce que si vous regardez sur l'application là quand je tourne le bouton en fait, ça tourne directement sur l'application iPad. Vous voyez, le paramètre, il bouge. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire directement sur l'application. Ça marche aussi. Donc là, je vous ai montré un oscillateur. Donc, j'ai un deuxième oscillateur, évidemment, qui fait exactement la même chose que le premier. Donc, je peux mixer, grâce à ce bouton-là, les deux oscillateurs. Vous voyez, c'est assez visuel. Alors on passait d'une onde à l'autre de manière très simple, comme ça. Donc, si on reste un peu au milieu, on a les deux. Et puis, grâce à, au bouton ici, on peut tuner les deux oscillateurs entre eux. Et si on est en mode Shift, on peut tuner de manière fine. Donc, ça donne cet effet-là. OK Donc, après, on a un filtre qui est résonnant. Ce qui est bien, c'est qu'il peut aussi se morpher ce filtre, entre un filtre passe-bas, un filtre passe-bande, un filtre passe-haut. Sympa Évidemment, il y a trois effets qu'on peut paramétrer. Dans les effets, il suffit d'appuyer, puis là, vous allez choisir avec ce bouton, chorus, phaser, flanger, etc. Vous voyez, il y a plusieurs effets, lo-fi, rotary, stereo delay ping ping-pong-delay, reverb. Je peux essayer de mettre un peu de reverb. Puis là, une fois que je suis là, je pars de ce mode Shift. Puis là, si je mets du Dry-Wet-Mix. Et après, avec ce bouton-là, je peux aller choisir d'autres paramètres. Par exemple, ici, si je tourne, j'ai Time. que Je peux modifier, je peux monter si j'ai envie plus fort. <rire> Encore. Encore. Après, j'ai size. Là, il est à fond. À fond. <rire> Et puis, j'ai un filtre de haute fréquence qui s'appelle dampening. C'est assez classique sur une reverb. OK, j'ai du prédilet pour donner un, une espèce d'effet euh, grand espace. Bref. Une reverb, quoi. Mais au-delà de la réverbe j'ai aussi d'autres effets. Vous voyez, j'ai phaser. Un truc super avec l'argon 8 et l'argon 8M, évidemment, c'est qu'on peut passer dans un mode monophonique. On est en poly, là. Et sinon, on peut passer en unisson. Si j'appuie sur ce mode là, je passe en unisson deux voix. Pour faire des leads, c'est mortel quoi. Mais je peux avoir aussi un mode unisson quatre voix. Voilà, et puis si je vais euh, sur la page suivante, j'ai du glide, j'ai de l'octave, j'ai de la transposition. J'ai aussi un mode qui s'appelle Voice Drift, qui est hyper intéressant. Et je peux aussi élargir mon son avec le paramètre Depth qui est là. Ce paramètre, vous voyez, il y a trois sérigraphies. Si je veux y accéder, il faut que je maintienne ce bouton et puis je peux l'élargir de cette manière-là. Si je mets un peu de drift, je vais simuler un synthétiseur analogique. C'est-à-dire que voilà, ça va introduire des imperfections qui sont similaires à celles qu'un synthétiseur analogique introduirait de par son électronique embarquée, et là, bah, c'est ce que fait l'Argon 8. Ça donne des sons qui peuvent être très sympas, encore une fois, il faut vraiment rentrer dedans parce qu'il y a tellement de possibilités en termes de design sonore que les possibilités sont presque infinies, honnêtement. Au-delà des oscillateurs que je vous ai montré là tout à l'heure, il y a aussi une fonction géniale dont il faut absolument qu'on parle, c'est les modificateurs d'oscillateurs. Quand vous êtes dans la page de l'oscillateur, vous descendez, là, hein, vous voyez la banque, ensuite Tune, Fine, et puis là, vous avez ce truc qui s'appelle Wave Mode. Là, il est à Off. Si je le mets à un réglage en particulier, il y en a plein, vous voyez, Deres, ressemblent, Simplify, etc., en fait, c'est des formes d'ondes qui vont vous permettre de reformater votre oscillateur pour qu'il qu ait une autre forme, en fait, basiquement. Si je repasse en mode poly, puis là, je peux mettre un peu de filtre si j'ai envie. Je vais mettre de la depth et puis baisser ça comme ça. Je dois avoir un petit delay. Mettons un petit delay. Il y a un séquenceur à l'intérieur de, de l'argon 8M, comme sur l'argon 8. Vous avez un séquenceur 512 notes. Vous pouvez même le démarrer en appuyant là. Ça, c'est le son que je viens de faire. Euh, je peux choisir une autre séquence. Euh, shearing led sec. Oh, OK, je valide. que je peux faire une transition douce entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 grâce au mix ici. Ok, une autre. <rire> ça fait peur un peu ça. Bon, voilà, c'était l'Argon 8M. Si vous êtes intéressé par ce matériel, regardez dans la description. Il y a des liens euh, pour pouvoir l'acheter. C'est vraiment une machine pour faire du son. Euh, si vous êtes sound designer, que vous aimez tripoter, triturer et aller dans quelque chose qui peut aller très, très loin avec des tables d'ondes et tout ça, c'est vraiment un chouette, un chouette instrument de musique pour fabriquer ses propres sons. Euh, ce que j'aime beaucoup dans cet appareil, c'est évidemment son, son format. C'est vraiment un appareil qui peut s'insérer très facilement dans un setup existant. Jean-Michel, regarde-moi ça, c'est tout petit, ça rentre dans un rack, c'est génial Un bon moyen de savoir si cette machine est faite pour vous, c'est d'aller l'essayer en magasin. Il euh, y a tout un réseau de magasins en France où vous trouverez cet Argon 8M, donc je vous invite à vous déplacer. Il n'y a rien de tel que d'aller voir les magasins de musique.